Bonjour et bienvenue sur la plateforme de saisie en ligne des projets Fêtes de la Science dans le cadre de l'appel à projets Fêtes de la Science de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette vidéo est la première d'une série de tutoriels à destination des porteurs de projets pour vous guider dans la saisie de votre action afin de compléter votre inscription. Dans cette première vidéo, nous verrons la marche à suivre pour se créer un compte d'accès et se connecter au formulaire de saisie. Rendez-vous donc sur le site fêtes de la science du pacafr vous allez donc arriver sur cette page. Sur cette page, vous allez trouver différentes informations, notamment euh, les dates officielles de la fête de la science, ici, et aussi la date de clôture des inscriptions, la date limite pour enregistrer votre projet. Vous allez trouver deux options sur cette page. La première, c'est celle de créer un compte. Et la seconde, c'est ici, pouvoir se connecter une fois que vous aurez reçu vos identifiants. Nous allons donc cliquer sur créer un compte. Vous allez arriver sur... Ce petit formulaire avec deux champs, identifiant, c'est le nom de votre identifiant en fait, que, vous avez, que vous allez choisir vous-même pour pouvoir euh, après vous identifier dans la seconde partie, puis votre adresse mail sur laquelle sera envoyé votre mot de passe pour vous, vous inscrire. Une fois que ces deux champs sont renseignés, vous cliquez sur inscription, puis vous allez recevoir, euh, après quelques minutes, ça peut prendre un certain temps selon euh, voilà, le nombre de demandes et, euh, et le, le travail du serveur, vous allez recevoir votre mot de passe sur votre boîte mail. Une fois que vous avez reçu votre mot de passe, vous revenez sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur « Se connecter », ici en bas à droite. Vous avez encore une fois le champ « Identifiant » qui vous est demandé. Ici par exemple, l'identifiant « Porteur », puis le champ « Mot de passe » qui vous est demandé. Vous pouvez cliquer « Se souvenir de moi » pour éviter de, de re-rentrer vos identifiants à chaque fois puis vous cliquez sur « Se connecter » pour enfin arriver sur l'interface de saisie. Je vous invite à regarder la seconde vidéo de tutoriel pour savoir comment remplir les informations de votre action.